Jouer la finale, nous, C'est la fête bon. du rugby, on est quand même contents d'être là. Aujourd'hui on s'est retrouvé au Stade de France avec 14 supporters de chaque club du top 14 pour partager cette finale tous ensemble. C'est le rugby, le rugby c'est le partage, c'est l'échange. J'ai eu des adversaires sur le terrain et des amis après. Moi je m'appelle Cyril, je suis supporter du Castle Olympique. Lui c'est Swan, il est supporter de l'USAP et c'est mon fils. C'était un moment important de ma vie d'échange avec mon fils aujourd'hui. C'est fantastique, c'est énorme Moi c'est Hugo, je suis supporter de MHR. Lui, c'est Lucas, il est supporter de l'UEB. On peut être rival et ami. C'est la magie de ce sport, je trouve vraiment euh, tout qui est représenté. Quoi. Le top 14 sur un c'est 14 clubs, donc euh, ces 14 clubs doivent être là. Pour moi, la headhonneur, c'est un peu le moment où il y a un vrai respect entre les deux équipes et un vrai remerciement. C'est incroyable. C'est ça le rugby. c'est malgré la défaite, fêter le vainqueur. Clairement j'étais un gosse. Là vraiment tu te dis ouais, oh, mais je, je vis une expérience de dingue quoi.